Le métier maréchal, euh, c'est en quelles compétences pour quelle, euh, compétence faut faire, pour quelle qualité Alors, il faut aimer les chevaux bien sûr, il euh, faut être courageux. J'ai eu la chance de m'associer avec mon ancien patron, donc le euh, côté de création de euh, clientèle complète, euh, ça j'ai pas eu. Euh, j'ai juste eu à gérer le développement de la clientèle et garder, euh, garder la clientèle. Quoi. Et à la longue, c'est pas trop dur physiquement euh... Si, si, si, c'est un, un métier usant, c'est un métier fatigant. Vraiment il faut savoir s'économiser. Il ne faut pas aller chercher à faire euh, 10-12 chevaux par jour, ça est... On tient, tient qu'un temps. mais si on se contente à faire euh, 5-6 chevaux euh, tous les jours, régulièrement, euh, dans des bonnes conditions, avec des outils adaptés, euh, on se préserve quand même euh, pas mal. Les objectifs... Euh, déjà, euh, continuer à faire mon métier le plus longtemps possible. Du mieux de ce que ce je fait. Euh, voilà, c'est un, un métier qu'on. Normalement, on n'exerce pas. Euh, beaucoup de maréchaux ne l'exercent pas très longtemps. Moi, j'espère perdurer euh, le plus longtemps possible. Ça gagne bien d'être maréchal Ça gagne si on est courageux, qu'on sait compter et qu'on ne fait pas de bêtises. On ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne confond pas, on pas euh, chiffre d'affaires et bénéfices. Euh, on gagne sa vie euh, correctement. Ça va en faire un message à faire passer aux jeunes que tu formes ou même à tous ceux qui veulent faire maréchal. Ça serait quoi Surtout, croire en ce que vous faites, s'ils ont choisi cette formation-là, c'est pas par hasard, c'est par un nombre d'Echo et leur contact, et bien souvent ils sont sur mon manuel. Donc, pas perdre ça comme objectif et puis croire en eux qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées. Il ne faut pas baisser les bras, même si c'est dur et euh, que parfois on est dans des conditions pas périlles, il faut pas baisser les bras.